Yo j'espère que vous allez bien. Bien dans cette nouvelle vidéo. Ça fait super, super, super longtemps que j'ai plus fait de vidéos comme ça et de vous parler, ça m'avait super manqué. Voilà, je reviens sur YouTube. Aujourd'hui, le programme de la journée, c'est on va aller chercher ma grand-mère. Ensuite, on va aller à Papara voilà, pour aller. Euh, elle va rendre visite en fait à son frère. Grand frère ou petit frère Je crois c'est son petit frère. Voilà, à Papara. Et puis, euh, bah, le reste de la journée, je vais vous emmener avec moi. En tout cas, comme je l'ai dit, ça me fait super plaisir de vous reparler. Ça m'avait carrément manqué bah, de faire des vidéos sur YouTube et tout et tout. Et bah, on se reparle tout à l'heure. Allez, ciao Coucou, apro Ça va J'aime bien ton t-shirt, Popo. Ça, c'est moi. c'est vraiment Ça te dit Oui. Alors, on va dans lui, non Attends. Ouh Comment ça va T'as mis tes lunettes, Popo ah. Ah. <rire> Donc là, les amis, on s'est arrêté au magasin pour aller acheter le ma pour cet après-midi. On va manger du hachi, miam miam. Et puis euh, voilà. Aussi, ça acheter à boire aussi, parce que c'est soif. MNM, c'est pas bon pour la santé. Mmh. Voilà, de temps en temps, c'est bon. Bonjour. <rire> Bonjour. <rire> Mais <mimic> <ton> <mimic> pareil, en en Ouais, ça va yo dedans. <mimic> <mimic> Ah, est bon. <rire> Attends ça, 1, 2, 3. C'est bon <rire> Donc là les amis on a kidnappé mon tonton. On va aller euh, sur la montagne. On va aller manger un petit repas cuisiné par mon papa. Et euh, voilà, profiter de la vie, profiter de ce moment. Et surtout ça sera l'occasion bah, pour ma grand-mère et euh, son frère bah, de rediscuter ensemble et tout et tout. Et puis voilà. Arrivé Arrivé ah, Arrivé la montagne La montagne c'est la colline Tini Et voilà les amis, on est enfin arrivé Ah, je suis trop heureux C'est vraiment un endroit que j'adore énormément et vous avez été nombreux aussi dans mes stories Instagram à me dire où ça se situe cet endroit. Bah, ben, on est à Papara, ça y est. Je vous ai montré quelques images de la montagne et tout. Ça bougeait un peu trop parce que j'étais derrière la voiture. J'espère que vous aimez. N'oubliez pas de mettre un énorme pouce bleu sous la vidéo, likez la vidéo, à me laisser un petit commentaire aussi, à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. C'est pas encore fait pour plein d'autres ben, vidéos. Et là, je voulais vous montrer... Ah là là, c'est vraiment beau Ce sens. Je ne sais pas si vous voyez là, ce sont des goyaves. Ah ben il y en a un là justement, mais en fait euh, ça a déjà été mangé là et là. Je crois que c'est par les souris et tout. Voilà, mais mais celui-là il est prêt à cueillir et puis il euh, y en a d'autres là-bas. Voilà, voilà, des goyaves. Voilà les amis, je voulais profiter de ce petit moment là Pour vous parler d'un petit truc Le pourquoi en fait euh, j'ai été absent sur les réseaux sociaux euh, Juste après mon événement Le Bodyfit Martial Art Edition 3 euh, C'est pas parce que j'étais triste ou quoi que ce soit Mais euh, voilà, je voulais prendre un peu une petite pause Voilà, me ressourcer un peu Et aussi je voulais vous remercier du fond du cœur Pour tout votre soutien pour euh, mon événement Le Bodyfit Martial Art Edition 3 Ça a été euh, vraiment super, on s'est super bien amusé, Ça m'a fait super plaisir de vous rencontrer De vous voir, de faire des photos De pouvoir discuter aussi avec vous et de se réunir aussi tous ensemble autour du sport parce que le but de cet événement là c'est vraiment de rassembler notre jeunesse polonésienne autour du sport autour d'une bonne cause et donc euh, voilà ça me fait super plaisir que vous répondez toujours présent même sur les réseaux sociaux ça a été juste génial en plus j'ai eu beaucoup de chance que tous les médias étaient sur cet événement là en effet il y avait euh, ponésie première qui sont arrivés le matin pour faire un sujet pour le JT ainsi que la radio, ensuite toute l'après-midi ça a été pris par TNTV qui a également fait un sujet au journal télévisé sur Tapitomai et il y avait La Dépêche aussi qui a fait deux pages, juste, voilà deux énormes pages à ce sujet là donc ça m'a fait super plaisir que ben, les médias aussi sont sont super chauds derrière cet événement-là. Je tenais aussi à remercier vraiment tout le monde, tous les intervenants, tous les bénévoles, tous les parents, euh, toute la team, ma famille aussi également, d'avoir fait que cette journée a super bien marché. Euh, il faut savoir que je suis super fier de vous. Vous êtes tous formidables. Merci encore une fois du fond du cœur. je pense que je parle beaucoup. Là, ça fait déjà deux minutes que je filme. Juste merci du fond du cœur de toujours me soutenir dans, dans mes aventures folles. Et puis, euh, ce n'est que le commencement. Je vous prépare plein de belles choses pour l'année prochaine et d'ici la fin d'année aussi également. En en tout cas, ça me fait super plaisir ben, de vous retrouver là aujourd'hui. Voilà, ça fait trop trop plaisir de pouvoir vous reparler voilà, sur Youtube et tout, de vous lire dans les commentaires. Sur ce, les amis, on va aller préparer à manger. On va se restaurer un peu, parce que là, ça, on a fait une longue route. Et puis euh, voilà, c'est parti. <rire> miam, miam. Le chef Tang est sur les platines. Là, il y a les pâtes qui sont en train de cuire. Tout ça, curry, pois entre frères et sœurs. Un petit vin blanc, euh, ah oui De l'eau minérale, ah oui. Ah, ah, ah oui, oui, oui, ah oui Ah oui pas réfléchi. Je pas ah. réfléchir. Je sais, ah oui, un petit vin blanc. Oh là là ah. C'est quoi toi Du vin blanc, ah oui. Kawi, grand-père boit du vin blanc de Rangiroi. Ah. Ouais, ah oui, vous... oui, oui vous... <laughs> Et après, il termine avec ça. Par ah, moi. grand il préfère. Il préfère les deux. Il préfère les deux. Meilleur, nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Amen. Bénissez-nous, Seigneur. La nourriture que nous allons prendre, parole de la force, je viens vous servir. Amen. Totia. Totia. La petite ruche avec les abeilles et le miel Et ça c'est un paquet. Pacaillé Don't be heat. So Yorana, how are please. c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé Le fait de filmer cette vidéo m'a beaucoup touché Parce qu'en fait l'histoire c'est que ma grand mère Côté mon papa C'est la première fois qu'elle a vu ben, sa grande soeur je crois ouais. Ou sa petite soeur, ah je sais plus Non je crois que c'est sa grande soeur Ouais c'est la, en fait, la première fois qu'elle la voit voilà, C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'émotions lorsqu'elle a vu sa soeur Son frère qu'on a vu, ben, la première personne qu'on a été rencontré euh, Ah oui c'est très rare en fait qu'ils se voient Parce qu'en fait ils habitent euh, très loin Et puis euh, voilà, avec la vie voilà, ben ça se fait qu'on se voit pas souvent donc euh, voilà, ça m'a beaucoup touché de les filmer euh, ça fait super plaisir aussi à ma grand-mère bah, de retrouver ses frères et sœurs, de pouvoir discuter avec eux, le message de cette vidéo c'est euh, n'oubliez pas les personnes âgées n'oubliez pas vos grands-parents, vos parents dites-leur que vous les aimez parce que le temps passe très vite, on ne sait pas de quoi demain sera fait, donc euh, voilà, profitez de ces moments qui sont encore là avec nous pour les voir, pour les faire des bisous, pour les faire des câlins et pour voilà, discuter avec eux, échanger des émotions et des histoires avec eux, sur ce les amis, il me reste plus qu'à vous dire, prenez à bientôt, maururu, nanaya, monsieur. Ciao, ciao.